Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante de business. Alors les amis, euh, déjà je vais commencer par vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Une fructueuse année, pleine de bénédictions, pleine de, de réussite, de succès dans tout ce que vous allez entreprendre durant toute l'année. Vraiment, je vous souhaite euh, de faire au moins du 99% sur... Tous les investissements que vous allez avoir à faire, c'est tout ce que vous allez avoir à faire comme euh, activité. Je vous souhaite plein de succès. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de zéro risque. Donc, les amis, comme je vous l'avais dit, 2023, on vient avec des opportunités qui sont assez intéressantes. Voilà, là, ce n'est plus le Njambo. Là, vraiment, c'est des projets. Euh, auxquelles euh, on a pris le temps d'étudier. Maintenant, comme je dis toujours, faites vos propres recherches pour avoir vos propres avis. Donc les amis, je vais vous présenter aujourd'hui une plateforme. Je pense que j'ai déjà commencé à faire des petits tags dessus euh, qu'on appelle NextGen. Voilà, c'est la plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui et vous dire euh, combien elle est intéressante. Et donc, je vais vous inviter... À aller scruter encore plus avant de vous décider mais alors avant de commencer si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos alors les amis aussi je tiens à rappeler olga mbani n'est pas conseillère à l'investissement tout le contenu que je partage ici c'est juste abus informatif éducatif voilà donc, euh, que mes propos, je ne serai pas responsable de tout acte d'investissement que vous avez pris. Donc, euh, vraiment, faites toujours vos propres recherches avant de vous engager. Ok? Uh, Next n'est-ce pas? C'est cette société-là qui vous propose un plan d'investissement assez intéressant avec derrière un projet de crypto-monnaie. Voilà la crypto-monnaie de NextGen qui s'appelle AMG. MGen. voilà. Vous pouvez la trouver sur CoinMarketCap. Tout à l'heure, je vais laisser les liens en description de la vidéo. Aussi, c'est une plateforme d'éducation financière dans le Forex. NextGen a plusieurs projets adossés euh, derrière elle. Donc, euh, la société vous propose ou alors vous offre un plan d'investissement de 400% sur 52 semaines, c'est-à-dire une année. Nextgen a plusieurs projets dont euh, plus, euh, donc beaucoup sont déjà nest pas réalisés. Une roadmap assez intéressante. Vous pouvez trouver aussi la white paper sur euh, le site de Nextgen. Vous pouvez prendre la peine d'étudier euh, le projet de AMGent cette crypto monnaie. Le projet, il a été lancé en 2022 pas la crypto, voilà parce que le projet en lui-même l'était là, mais la crypto en elle-même s'est lancée en 2022 en mai, très exactement à une valeur de 0,2 dollars de 0,2 euros, entre comme ça, 2 centimes. Actuellement, sa valeur, sur quand même est de 1,1 dollars. Vous allez aussi voir tout à l'heure quand on va aller sur ordinateur. Donc, juste pour vous, vous faire voir à quel à combien en six mois combien le projet a performé il a pratiquement fait une fois 5 donc et vous pouvez imaginer un peu la portée de cette crypto dans un an pour ne même pas dire d'ici décembre c'est à dire les six prochains mois ou les douze prochains mois quelle performance on peut avoir vous allez aussi voir les bureaux réels de neige vraiment ils ont des bureaux assez magnifiques Ok les amis, bienvenue donc sur notre plateforme d'éducation financière NextGen. C'est que ici, MGen vous propose des produits et des services à potentiel revenu avec aucune garantie sur le niveau de revenu ou alors les résultats parce que les résultats de trading ne sont jamais euh, connus euh, d'avance. Donc voilà, c'est des spéculations. Voilà. Alors, AMGN, voilà, a plusieurs, euh, plusieurs bureaux un peu partout dans le monde. Vous avez des bureaux en Angleterre, à Dubaï, en Turquie. Voilà, euh, sachez que l'Angleterre, c'est le siège même de NextGen. Voilà, le siège de NextGen se trouve en Angleterre. Il y a des bureaux en Turquie, euh, beaucoup plus pour les projets immobiliers. Il bu y bureaux à Dubaï, en Philippines, au Nigeria. Donc, vous voyez que cette société est assez déployée. Voilà, une entreprise, ce n'est pas euh, une entreprise f -f farceuse, je dirais. Voilà, vous pouvez aller sur place. Pour ceux-là qui sont dans ces différents pays, il y en a qui sont déjà rendus. Donc, rendez-vous sur place. Les adresses ne sont pas cachées et vous pourrez visiter les locaux de Next Gen dans les pays où vous êtes. Voilà, il y a beaucoup de personnes à Dubaï. Faites-y un tour. Voilà, les bureaux sont assez beaux. C'est vraiment euh, un projet porteur, futur. Donc, n'hésitez pas à visiter les locaux. Voilà, les bureaux de la Turquie. OK. Alors, les amis, sachez toujours que derrière un projet se cache... Euh, euh, toute une équipe, et il est toujours important de connaître c'est qui le CEO. Comme vous pouvez le voir là, il s'appelle Ryan le Chief Executive Officer. C'est toujours important de connaître qui est euh, derrière le projet. Est-ce que la personne existe réellement? Est-ce qu'il euh, a un background? C'est quoi son background? C'est quoi euh, son CV? Voilà. Euh, afin de se rassurer voilà, qu'on n'est pas devant un farceur. Donc, je vous laisse, n'est-ce pas, le soin de faire votre propre recherche sur M. Réan gora Voilà, il y a plusieurs autres têtes que je vous invite, n'est-ce pas, à chercher. Voilà, n'hésitez pas à faire les recherches sur chacune de ces personnes de l'équipe parce que c'est toujours important lorsqu'on veut se rassurer qu'un projet est fiable. Voilà, comme je vous l'ai dit, NextGen, n'est-ce pas, est d'abord une plateforme d'éducation financière qui nous offre plusieurs modules. Voilà, au niveau de NextGen, quand vous avez acheté votre pack, vous avez accès gratuitement, n'est-ce pas, à la formation en trading sur différentes langues. Vous avez 20 modules euh, sur le trading euh, du Forex. Vous avez 12 heures en live, trade, live streaming, c'est-à-dire euh, le trading, le live trading. Dans, pendant ces 12 heures, vous pouvez bénéficier en fonction de votre pack euh, des trades gratuits des différents brokers, c'est-à-dire euh, vous pouvez copier, vous pouvez faire du copy trading durant ces temps-là. Vous avez 8 heures de support gratuit en fonction du pack que vous avez choisi. Donc, euh, voilà, c'est une plateforme assez intéressante. Donc, si vous voulez vous former dans le Forex, vous avez la possibilité en même temps de gagner de l'argent, de vous former et même de copier les trades des brokers. Et voilà, c'est quoi le projet euh, derrière euh, NextGen. Voilà, comme je vous ai dit, NextGen est adossé à sa, son projet de crypto-monnaie. La crypto-monnaie de NextGen, c'est AMGen que vous pouvez retrouver sur CoinMarketCap, sur CoinGecko. Voilà, et sa technologie, la technologie blockchain utilisée par AMG, nous avons le Binance et euh, Polygon. Voilà, pour l'instant, voilà, les deux blockchains sur lesquels euh, sont formés, euh, sur lesquels sont adossés le, la crypto-monnaie Nexgen, qui est un non custodial wallet, donc c'est un exchange décentralisé qui permet, n'est-ce pas, l'achat et la vente des NFT vous pouvez aussi avoir la possibilité d'acheter des voitures des beaucoup d'objets n'est-ce pas dans l'univers de la métaverse ils offrent aussi un projet n'est-ce pas euh, du play to earn c'est à dire vous qui aimez jouer là avec next gen avec le projet AMGEN n'est-ce pas vous pouvez n'est-ce pas être vous pouvez maintenant jouer et être payé je pense que c'est assez intéressant euh, voilà donc il aura déjà son propre wallet décentralisé ensuite une, une un marketplace de NFT un générateur de NFT et le staking de NFT donc je pense que c'est un projet assez intéressant que je vais vous demander d'aller scruter aussi en arrière pour cette crypto monnaie qui au lancement en mai était à 0,2 dollars aujourd'hui elle est à 1 dollar donc je pense que c'est un projet porteur voilà sur le la roadmap de de AMGEN, de projet AMGEN, n'est-ce pas? Il y a des cartes Visa, voilà, qui seront bientôt disponibles, voilà, pour pouvoir acheter vos AMGEN. Donc, les amis, là, vous pouvez voir le, la roadmap, que la roadmap de AMGEN depuis euh, le Quatre Tri 2022. Actuellement, nous sommes au Q1 2023 et il faut se préparer au lancement de groupe de AMGEN. OK, donc les amis, vous pouvez voir l'évolution, les projections, la vision euh, du projet AMGEN sur les six prochaines années. Nous sommes en 2023, donc 2027 dans les quatre prochaines années. Voilà, donc alors à propos des packages, voilà, NextGen te propose plusieurs packages d'investissement à partir de 100 euros avec euh, les frais, d'adhésion, c'est-à-dire les frais de, de, de, de, de, de recharge du package et chaque package va te donner 2 à 3 par semaine, chaque semaine pendant 52 semaines, avec à l'avantage 20 modules de cours de trading du Forex. Je dis encore que ces modules de formation sont disponibles en plusieurs langues, y compris le français. Voilà, vous remarquerez que je préfère mixer maintenant la présentation, n'est-ce pas, pour pouvoir aussi permettre à ceux-là qui sont anglophones de mieux appréhender le business. Donc, les packs vont de 100 euros à 5000 000 euros. Voilà. Euh, voilà les retraits. Les retraits se font chaque jour. Les retraits, vous pouvez lancer vos retraits chaque jour, mais les commissions sont payées n'est-ce pas, euh, sur 5 jours. Voilà. Les commissions sont payées 7 jours sur 7, mais les récompenses, c'est-à-dire vos payouts, vous les recevez 5 euh, jours parce que qu'il s'agit, n'est-ce pas, du trading du Forex. Donc, les amis, comment commencer alors avec ce NextGen? Comment rejoindre? Pour rejoindre NextGen, tout simplement, euh, voilà, vous allez... L'inscription, elle est gratuite. Voilà, il n'y a pas de frais à l'inscription. Mais maintenant, pour pouvoir activer et bénéficier, n'est-ce pas, des, des, du plan de rémunération de 400%, vous devez souscrire un pack minimum de 100 euros. Ensuite, après avoir souscrit à ces 100 euros-là, vous allez recevoir, n'est-ce pas, la formation du Forex sur 20 modules. Avec la formation, c'est que vous pouvez... Euh, c'est qu'à la fin des formations, vous avez un certificat valide qui va vous permettre d'attester, n'est-ce pas, que vous avez été formé euh, en trading du Forex. Voilà. Donc, les amis, euh, pour éviter d'être longue, je ferai, n'est-ce pas, prochainement la vidéo sur comment s'inscrire. Je ferai la vidéo sur la présentation euh, des différentes façons de gagner de l'argent avec la, le, la plateforme NextGen. Voilà. Et pour ceux-là qui veulent développer la partie euh, MLM, aussi, je ferai des vidéos pour vous montrer comment les stratégies qu'il faut mettre en place pour développer euh, la partie MLM. Donc, euh, voilà les amis. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce projet après que vous ayez fait vos recherches. Mais comme dans ce genre de business, il est toujours bien de sécuriser la, de sa place. N'hésitez donc pas à trouver. Vous, vous allez trouver le lien en description de la vidéo. L'inscription, elle est gratuite. Positionnez-vous parce qu'il y a des plans de rémunération binaire assez intéressants pour vous, les leaders. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. Je vais donc vous inviter encore une fois de plus à liker, à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas oublier mes futurs, pour ne pas manquer mes futurs vidéos. Alors, les amis, on va se dire ciao, ciao.